Le livre du psaume, chapitre 1. Amen. Amen. Psaume, chapitre 1, nous lisons la parole du Seigneur. Que l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Amen. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs? Bon mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, Amen. et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, Amen. ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Car l'Éternel connaît la voie des justes Amen. et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Amen. Il me rendu Il me rendu. C'est celui qui conduit nous, qui nous Amen. conduit vers le verre pâturage, Père. Oh Dieu qui restaure certainement notre âme, mon Seigneur. Amen. Oh nous sommes réellement dans la paix, Seigneur. Que nous sommes dans la joie, mon bénémoine, Seigneur. C'est toi qui s'occupe de notre âme, mon Seigneur. C'est toi qui s'occupes de nous conduire vers le vert pâturage, mon Père. Et qui aurais-je peur, mon roi? Et qui aurais-je craint, mon bénémoine, Père, mon sang? Je réjouis nos cœurs encore, mon bénémoine Seigneur. Oh Dieu, par les chants de que nous avons entendu et chanter vers. Nos cœurs se sont encore reçus ce soir, Père. Nous étions fermes de la fortifier, Seigneur. Quelle consolation, notre Dieu, on vient d'entendre réellement des voix qui vont devant ton tour des grâces. avec autant de grâce, mon bien-aimé Seigneur. Oh Jésus-Christ, mon roi, c'est une grâce dans ta maison à toi, mon Seigneur. Nous réellement entendre les chants, monter devant autour des grâces. nous autour tout notre cœur, Père. Bénis aussi nos enfants qui t'ont chanté aussi ce soir, Père. Bénis soit ton Seigneur, mon Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, notre bien-aimé Père. Nous et honneur à toi, pour mon frère pour ma soeur, mon bénémoine personne, aussi pour chacun de nous encore aujourd'hui, pour les mecs qui sont aussi en connexion ce soir, partout ils sont encore mon sauveur, ils sont aussi bénis et fortifiés aussi par toi, Père. Combien nous sommes heureux de savoir que tu es vraiment vivant, Seigneur. Et c'est pourquoi nous te louons, notre Dieu, parce que les deux nations, ils ont des yeux et des voient point. Mais toi, notre Dieu, tu es les yeux et tu vois, Seigneur. Nous te remercions parce que tu les oreilles tu entends. Nous voyons à quoi tu es les bouches et tu parles, Seigneur. Tu es vraiment le Dieu vivant. Merci encore pour ta consolation, Seigneur. Merci encore pour tes compassions à notre endroit. Merci encore pour les paroles de nos besoins d'égalité, mon béni, Seigneur. Combien nous sommes conscients d'avoir un Dieu comme toi qui parle vraiment de nos iniquités, mon Seigneur. Seigneur Jésus, béni sois-tu notre roi, grand j'ai honneur à toi, exalté soit ton nom, merveilleux Seigneur. Merci encore pour ce moment d'avoir ainsi prié au nom du Seigneur et son nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Au vous ce soir. Combien nous sommes heureux d'être là, on une pour pouvoir vraiment aussi nous retrouver autour de la parole du Seigneur, des les chants et les et la parole que nous avons eu à pouvoir entendre, qui a rejoué nos cœurs, une sœur qui nous a été lue. Et le Seigneur vous bénisse. Il bénisse ma sœur Brigitte qui est venue de Paris. Amen. Avec aussi euh, votre frère son fils qui va à je crois. Nous remercions notre Dieu pour chacun de vous Amen. qui êtes là. Et c'est vrai que nous avons aussi nos frères et sœurs qui sont en connexion. Amen. Et ce soir, nous avons aussi notre sœur Daniel de Royon, oui. je pense que cela, et qui m'a téléphoné tout à l'heure aussi pour la première fois est en connexion pas par internet parce qu'il n'a pas d'internet mais par téléphone donc il entend bien les voix il entend bien tout mais il ne vous voit pas et nous prions que le seigneur la bénisse aussi nous Sommes consolés par la présence de notre Dieu. Amen. Et, et surtout aussi au travers des chants et des cantiques que nous avons chanté avec allégresse. Ça réjouit et, en fait, et les chants et les cantiques, juste en chantant simplement Amen. le cœur de la joie, Amen. Et si nous étions faibles, nous nous sentons bien. Si nous nous sentons bien. Que c'est beau et que c'est merveilleux Amen. de pouvoir nous tenir réellement dans le lieu où l'Esprit du Seigneur se trouve. Amen. Et comme l'Écriture le dit aussi, que là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Amen. Nous nous préparons vraiment. J'ai ai aimé beaucoup mon cœur dans la joie quand on a commencé simplement à lire les psaumes mm -hmm. et les cœurs se sont déjà Et c'est merveilleux. Nous aimons ces psaumes. Et c'est vraiment bon de pouvoir voir ce que le Seigneur, notre Dieu, montre à l'endroit de ceux qui ont le cœur disposé pour lui, et comme un arbre planté près de nous, et qui donne son fruit en sa saison. Amen. Nous voulons que chaque fois qu'il qu'il qu neige, qu'il soit qu toujours avec sa Oh Dieu, que nous puissions manifester toujours ce fruit de l'Esprit du Seigneur. Est-ce vrai Nous pouvons pleurer nous nous réveillons, nous voyons effectivement ce qu'il a fait pour nous Amen. et surtout aussi Amen. ce qui nous attend. Amen. Parce que Amen. nos lendemains à nos soleils. Amen. Une Amen. cité Amen. alléluia. C'est vrai, dans cette cité Amen. où Amen. les seigneurs notre Dieu et notre Dieu, nous attendent. Nous, nous sommes le peuple heureux Amen. et sur la terre, nous nous pouvons que les gens du monde ne peuvent pas nous comprendre. Non. Pourquoi Amen. nous nous réjouissons comme ça mais parce qu'il y a toujours des problèmes, oui. et des factures, des ceci, oui. des oui. santé, oui. et de cela, et comment vous pouvez vous réjouir mm. nous, nous ne regardons pas les factures. Nous ne regardons pas la santé. Amen. Nous Amen. regardons ce qu'il a fait de nous. Amen. Et ce que Amen. nous Amen. sommes. Amen. Parce que maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et ça, personne ne peut le retirer. Amen. Et cette joie, cette consolation que notre Seigneur nous a donnée, aucun homme ne peut nous la retirer. Amen. Nous sommes. Ce n'est pas parce que je peux jouer aujourd'hui que ma, ma, mon état va s'effondrer. Non, si aujourd'hui je joue, demain je réussirai. Pourquoi? Parce que je suis appelé à réussir. Amen Alléluia. Ah Amen. Ça, c'est quelque chose Amen. dont nous nous sommes conscients Amen. parce que nous Amen. savons que nous, nous possédons cela puisque notre Dieu nous en a Amen. fait donc la, la promesse et nous nous efforçons toujours de nous tenir dans la position qu'il a voulu que nous soyons pour que les bienfaits de la parole qu'il a eu à pouvoir prononcer puissent trouver aussi son accomplissement dans chacun de nous. C'est pourquoi nous trouvons cette joie de pouvoir réellement le chanter. Et, gloriser, et le louer effectivement et plus nous le louons plus nous le chantons effectivement plus notre âme aussi se alors à ce moment là notre spirituel aussi se libère et plus il grandit il va dominer sur toutes choses c'est comme ça que nous avons la guérison parce que nous Amen. La foi n'est pas capable de gagner toute puissance Amen. parce qu'on ne peut pas l'expliquer, mais nous la possédons. Alléluia. Parce que nous la possédons, nous avons de exploits. J'aime Jésus. Comment un homme peut-il faire avec oh. le soleil Amen. Il n'a pas pensé, il a dit que j'ai la foi, Amen. je peux le faire. Oui. C'est cela que le monde ne peut pas comprendre. C'est mm. ce que Dieu a fait réellement de nous en tant qu'un peuple réellement, dit, et nous sommes citoyens des cieux Amen. et nous avons un lieu, un endroit où nous convergeons effectivement vers lequel nous sommes appelés à pouvoir aller, retourner effectivement vers notre Seigneur et notre Dieu. C'est pourquoi quand nous, nous nous rassemblons et nous venons, cela être des moments merveilleux. La journée, comme vos frères euh, Amen. les livres, on n'est pas cela pour pouvoir dire effectivement, Amen. pour vous pousser à des émotions, mais en fait, que vous preniez conscience Amen. que notre rassemblement, c'est-à-dire qu'il est doux et agréable de frères demeurer unis ensemble. C'est là que le Seigneur, notre Dieu, te verse sa bénédiction Amen. et la vie pour l'éternité. C'est comme lui, nous rendu sur la tête avant ah, bon, pas ah, ouais. Donc, nous comprenons que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, la communion est quelque chose de très important. Vous vous souvenez, dans les saintes écritures, dans le livre des Actes, effectivement, juste après que l'apôtre Pierre ait prêché la parole de Dieu, et que les cœurs des âmes ont été touchés, et ils ont réellement crié en disant « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur a répondu, effectivement. Et après leur avoir répondu, j'aime toujours cette parole, mais c'est que de bon cœur sa parole. C'est-à-dire avec plaisir, avec joie, ils furent tous baptisés. Amen. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé, parce qu'ils okay. se sont tous donnés au Seigneur, et, et tout leur cœur, et, et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir qu'ils avaient avec eux aussi des frères, et des sœurs, donc des hommes et des femmes qui étaient là, qui... Le même jour aussi, si, cette, cette puissance de la parole a touché le cœur de la même manière. Et c'est pourquoi ils ont crié, Ô oh, homme frère qui est nous. Et quand ils entraient effectivement dans le jour du baptême, ils voyaient que celui-ci était à côté de moi, il a eu été touché aussi comme moi. Donc ils ont été tous été baptisés effectivement. Et là, au plus profond de leur cœur, effectivement, le travail du Saint-Esprit a commencé à pouvoir se faire. Et. Après ce baptême, effectivement, les saintes écritures nous disent qu'ils persévéraient. Amen. Vous vous souvenez Dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle. Amen. La communion fraternelle est quelque chose de tellement si important pour le croyant. Quand je parle de croyant, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui a expérimenté effectivement cette nouvelle naissance et a eu effectivement cette vie d'Église en lui, effectivement. Et cette communion fraternelle est la chose qui fait que le chrétien se rend compte qu'effectivement, qu il a un père, il a aussi des frères, il a aussi des sœurs. Parce qu'il n'est pas le fils unique de Dieu. Non. Et c'est Dieu qui a aussi des enfants, lui montre aussi effectivement d'autres enfants qu'il a aussi. Et c'est cela aussi, la joie de son cœur de pouvoir découvrir que celui-ci aussi mon frère, c'est là aussi aussi ma soeur. Alors nous nous retrouvons ensemble effectivement parce que nous avons quelque chose en commun. Amen. Et cette chose en commun, c'est cela que l'Écriture nous fait savoir qu'ils étaient aussi... Ben dans la communauté fraternelle, et quoi Et dans la fraction de pain. Amen. Donc, fraction de pain qui nous conduit à pouvoir comprendre effectivement ce que c'est que l'unité, l'importance effectivement de cette union, de cette unité. Nous partageons le même pain et nous prenons part effectivement aussi à la même coupe, effectivement. Donc, nous avons en réalité aussi les mêmes aspirations. Nous tournons nos regards effectivement vers le même Seigneur. Nous avons tous effectivement le même désir et quand nous prions tous, nous prions pour un seul but. Vous direz, mon frère, est-ce que cela est vrai et possible Mais c'est vrai et c'est possible. Parce que dans le livre de Psaume, je parle des, des actes effectivement, où nous lisons les sept Écritures, nous voyons que lorsque ces hommes ont été je pense que c'est au chapitre 4, je ne je je pense que euh... 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, le chapitre 4, c'est ça, chapitre ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, de l'islam. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est les le les les avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïf Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean, et leur demandèrent, « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, Enfin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, ce par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité de mort, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Amen. J'aime beaucoup quand on lit la parole de Dieu, et qu'on voit, frères et sœurs, c'est donc pour lesquels le Seigneur a voulu que notre foi puisse voir trouver en eux le modèle. Parce que il est bien écrit qu'effectivement, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et ces hommes, ils avaient effectivement quelque chose de particulier, qui devait montrer effectivement à tous ceux, parce que, le Seigneur, quand il a prié, il a dit ceci que je ne prie pas non seulement pour eux, mais pour ceux qui Amen. croiront aussi, Amen. à mon nom, Amen. par leur paroles. Donc, effectivement, pour que nous entrions effectivement, dans l'unité, pour que nous puissions nous aligner dans la même foi que eux aussi, comme l'apôtre Pierre a eu à pouvoir les dire. Donc, ils avaient quelque chose que le monde pouvait voir, que les croyants qui allaient accepter effectivement, puissent voir, voilà de quelle manière nous, parce de demander, de quelle manière nous aussi nous devons continuer à pouvoir servir le Seigneur dans ce que nous avons entendu et aussi dans ce que nous venons de pouvoir voir effectivement aussi. Alors, et quand il parlait effectivement, ils avaient à pouvoir lui expliquer, parce que c'était cet homme qui était important, qui était assis à la porte de la bête, vous vous souvenez effectivement, et, et voilà que cet homme était, était guéri parce que, c'était quand même quelque chose de particulier, puisqu'il était assis à la porte, de effectivement, et Pierre et Jean montaient pour aller prier. Et je crois que nous l'avons eu à pouvoir entendre ici à longtemps. Et ces hommes, ces deux hommes n'avaient pas une idée préconçue dans leur pensée, de ce que nous allons faire, quelque chose de particulier. Non, pas du tout. En fait, il vivait simplement la parole de Dieu et il effectivement pour aller prier. Donc pour être là dans un lieu où on peut prier Dieu, parce que c'est ça la vie d'un chrétien, c'est ça la vie d'un fils de Dieu. Avoir cette soif, effectivement, avoir cette nièce de cette tenir devant la présence de son Dieu et lui parler effectivement. Et pendant qu'ils allaient, effectivement, ils ont trouvé cet homme-là. Ils ont trouvé cet homme qui était ainsi-là. Hein. C'est pourquoi, <rire> lorsque nous parlions tout à l'heure, effectivement, nous disons que... Nous avons, nous avons une grâce que nous avons quelque chose que le monde ne peut pas nous ôter ni même nous donner. C'est la foi que Dieu nous a donné. Amen. La foi ne résonne pas, elle ne peut pas résonner. La foi, elle entre toujours en action. C'est comme ça qu'elle est. Elle ne résonne pas. Parce que si elle résonnait, ces hommes allaient résonner. Ils sont arrivés devant et ils ont trouvé cet homme qui était assis. Je pense qu'on peut le lire effectivement ici au chapitre 3, verset 20. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était donc la neuvième heure. Vous vous souvenez effectivement quand on parle de neuvième heure, c'est suite. Nous en avons parlé ici quand on avait parlé effectivement en rapport avec les trois jours 3, trois 3. Vous vous souvenez Nous avons fait un tableau ici, le dessert Alors on dit Il y avait un homme boiteux des naissances, pas que. Il avait un accident et puis il s'est cassé la dent, il y a un accident, et là, de si, là, c'est de naissance. Donc, boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la veille. Pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Est-ce que vous comprenez Amen. Il n'était pas à partir d'abord la barre l'intention qu'on va faire quelque chose pour que les gens comprennent que nous avons. Non, monsieur. Quand Dieu vous a fait un don, ce n'est pas qu'il soit pour à faire un spectacle pour que les gens voient que vous avez quelque chose. Non. Le don de Dieu est soumis à Dieu. En fait. C'est à Dieu de pouvoir manifester cela quand il le veut. C'est pour ça que le Seigneur Jésus il dit, « Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que le Père me demande de pouvoir Amen. faire. » Donc, c'est important, effectivement, que... Tout ce qui vient de Dieu doit être soumis à Dieu. Donc il faut que cela soit. Alors, il dire et pour aller prier simplement. Et voilà la situation, c'est vrai que, là, à l'instant, le monsieur qui était assis là, hein, voyant ces deux personnes, effectivement, puisque c'était la porte de la belle, effectivement. Et il voyait tous ces gens qui montaient pour aller prier. Il dit, le seul a -il un bon cœur, puisqu'ils vont aller pour aller prier, ils vont à mon état, ils vont m'aider avec quelque chose pour aller manger. Et là maintenant, eux aussi, ils partaient dans la pensée, on va prier, on va implorer la Seigneur pour qu'il nous aide encore davantage, parce que nous voulons les servir. nous voulons encore les servir encore davantage ainsi, C'est tout ça, mais on pensait. Et ils partaient pour pouvoir passer et monter pour aller prier. Et le monsieur était là, donc ils n'ont pas fait cage. là, donc peut-être qu'ils avaient vu, mais ils n'ont pas pensé. Et ils il montaient leur chemin. Enfin, courir le chemin pour monter le temps. C'est le monsieur, la Bible dit ici, effectivement. Il dit. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, parce qu'ils étaient sur le point d'entrer, c'est l'homme qui agit effectivement comme Barthimée, vous vous souvenez, non Amen. Eh bien, c'est l'homme, c'est vrai que le Seigneur dit, bon, je vais aller guérir Barthimée. Il passait son chemin, mais il savait ce qu'il était là. C'est Barthimée qui a prié après Amen. Alors, ici, cet homme, effectivement, et Pierre et Jean qui entraient, et l'homme, il réagit en disant, mais il demande effectivement le ronde. À ce moment-là, Pierre et Jean se sont sentis interpellés. Voilà comment le don de Dieu agit. Ce n'est pas qu'on veut faire quelque chose quand on le veut. Tout ce que vous voyez à la télévision, tout ça, les spectacles-là, ça ne peut pas être de Dieu. Ce sont des choses qui sont simplement diaboliques. On va agir effectivement comme ça, les gens qui font. La... Non, parce que quand Dieu agit, il agit Et quand c'est l'action de Dieu, on voit qu'effectivement que même la personne, l'instrument qui est utilisé par Dieu pour faire contrôle, effectivement, c'est différent. Non, devez savoir après ça que nous sommes dans un temps de confusion là là la c'est un âge, de bâtiment de mélange complet en fait. et souvenez-vous je vous l'avais fait entendre ici effectivement à la parole de Dieu vous avez pu entendre cela que tous les démons parce qu'il est très bien que à Babylone c'était effectivement le bastion donc tous les démons qui étaient au temps les démons qui Babylone, effectivement et puis qui ont passé notre, retard, notre empire, effectivement tous ces démons là se sont concentrés maintenant ici donc c'est pourquoi on peut voir à la télévision, les gens se disent, prophète de ceci, prophète de cela, on fait ceci. Mais ce sont tous des gens qui sont possédés par le mauvais esprit. C'est Satan, effectivement, parce que Satan peut tout imiter. Mais aimer quelqu'un, ça, il ne sait pas le faire. Pour aimer vraiment quelqu'un, comme l'Écriture le dit, de tout ton cas. mais il faut que le Dieu d'amour soit Amen. Si Dieu est en toi, Satan ne peut pas avoir la place. Amen. Oui, dans quelqu'un quelqu dans lequel Dieu se trouve, on le voit. Amen. Amen. Et quand quelqu'un aime réellement, qui ne qu fabrique pas, on le sent. Amen. Amen. Vous savez, c'est comme si l'amour dégageait un parfum. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous êtes avec la personne, vous sentez. Amen. Que ça vient, il fait fondre le cœur de la personne. Oui. Et vous l'aimez, parce que ça vient, savez, ça vient de vous parce que c'est comme cela que Dieu a fait de vous. Oui. Vous Amen. pouvez pas haïr quelqu'un. Vous n'êtes simplement que aimer la personne. Amen. Vous sentez que le cœur de la personne avec les vôtres vont ensemble. Amen. Dans le cœur de l'autre est vous sentez un frère. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est pas compatible. Non. Il y a quelque chose qui doit. Vous nous avons la grâce de pouvoir nous être des fils de Dieu mais de nouveau. Amen. Alors il y a cette compatie. Donc là, voilà, ici. voilà que cet homme, leur demande l'eau Et pendant qu'il montait, effectivement, ils se sont tournés. Et à ce moment-là, frère, c'est là que. Dieu fait des choses merveilleuses. Yeah. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui saisit, et en même temps Pierre, et en même temps Jean. Amen. Parce qu'ils avaient le même esprit. Amen. Et les serviteurs que Dieu conduisait. Donc ces hommes, effectivement, ils se sont sentis interpellés pour donner le mot. Et alors, il y a quelque chose. Tout ça, c'est toujours le Saint-Esprit qui dit voici les temps. Amen. Amen. Pas avant, pas après, mais bien maintenant. Amen. Amen. Oui, monsieur. Vous savez. La conduite de l'esprit de Dieu est quelque chose de tout à fait particulier, Amen. qui est tout à fait différent de la conduite, effectivement, de l'esprit humain. Amen. Quand le Saint-Esprit, le sang, est saisi, en fait, dans le don, qu'est-ce qui se passe, effectivement Vous voyez qu'effectivement, que la partie humaine, en fait, n'a plus d'influence sur vous. Amen. Vous Amen. vous trouvez dans une autre dimension, ou dans cette dimension, mesdames et messieurs, vous vous sentez que tout est possible il n'y a pas l'ombre des... c'est pas donc vous ne voyez plus l'impossible vous ne voyez plus que je dis non vous voyez toujours qu'il y a une puissance qui vous tient vous à ce niveau là que si vous voulez dire un mot le mieux c'est Dieu vous sentez que vous êtes dans la main de quelqu'un et c'est là un passé c'est pour ça que quand Pierre effectivement était étudié Pierre de même que Jean. Vous entendez cela oui. Donc le Dieu ont eu la même raison parce qu'ils étaient conduits par le même esprit. C'est quelle communion, mon frère. C'est pourquoi, quand nous marchons ensemble, nous devons marcher dans le même esprit. Quand nous avons le même esprit, nous n'aurons jamais de conflit. Amen. Nous nous soutiendrons mutuellement. Amen. Amen. Nous nous comprendrons mutuellement, même s'il ne dit pas beaucoup, mais je comprends. La profondeur appelle la profondeur. Et c'est ce qui a bien parce que c'est ce que Dieu veut, c'est pour ça. Le Seigneur parle en fait qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Et j'aime cela, parce que vous pouvez penser que ce n'est pas vrai, mais c'est vrai, frères et sœurs. La Bible nous dit que, tous. seul, j'aime beaucoup cette écriture. Et tous ceux qui avaient cru, je vais venir rapidement, vous connaissez cela, et 32, 4, 32, dit, la multitude de ceux qui avaient cru, ah, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une cette multitude n'était j'aime cela. C'est ma prière, frère et soeur. C'est ce que j'implore la grâce du Seigneur pour cela. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Que nous puissions atteindre cela. Nous l'atteindrons. C'est ce qui est au plus profond de notre âme. Le désir, voir l'être, parce que Dieu l'a fait. Et il le fera encore. Mais avec une très grande mesure, encore plus. Amen. Donc il n'avait qu'une, un quelqu'un. Et qu'une, ah, et nul ne disait que c'est bien lui appartenait en propre. Ils ne se sont pas entendus, mais parce qu'ils avaient le même cœur. Amen. Ah oui, alors il, il ressentait la même chose. celui là, sentait la même chose pour lui, l'autre aussi, un peu, quel amour. Hein. Amen. Quel bonheur, mon frère. Oh, quel bonheur, mon frère. Alors, là, il n'y a pas de soupçon. C'est qui tue, est c'est les soupçons. Là, les soupçons, vous avez, c'est comme un, un poison qui en dans votre cœur. Parce que le cœur, il est bien libre, léger. Mais quand les soupçons commencent, vous sentez que ça devient autre chose dans le cœur. Notre cœur n'a pas besoin de pouvoir avoir des soupçons. Il doit être un cœur qui pense bien. Il se sent léger. Amen. Mais quand quelque chose d'étranger vient soupçonner le mal, c'est à ce moment-là que le cœur commence à pouvoir maintenant se sentir aussi mal. Alors Voyons que nous retournons au chapitre 3, dit, verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa fixe sur lui, fixa sur lui, effectivement, le, sur, sur, les yeux sur lui, pardon, et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. N'est-ce pas? Donc, verset 4. Hein, donc, Pierre, de même que Jean, il fixait les regards sur l'homme qui demandait être l'homme. Et puis, et, et tous deux, effectivement, ils dit, mais regarde nous effectivement. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir effectivement le lent le rythme du cœur. Et la manière de voir faire faire les choses, effectivement. Donc tous les deux, effectivement, ils étaient sous la même action. Même esprit, effectivement. Avec la même pensée, effectivement, de pouvoir faire quoi Parce que c'était le Saint-Esprit en eux qui maintenant mettait en action ce qu'ils avaient, le service. Vous savez, frère et soeur. Priez bien, chacun de vous ici a un don. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Mm. Quand vous voyez, par exemple, aujourd'hui, là, ceci et cela, en fait, vous étiez toujours avec ces personnes-là. Mm. Mais vous ne savez jamais qu'ils mm. avaient un tel don. C'est vrai. C'est quand vous êtes assis, effectivement, Dieu a placé quelque chose en vous. Mais pour que cette chose puisse arriver à pouvoir se manifester, il faut que quelque chose se passe. Amen. Amen. Amen. En fait, c'est toi en fait qui bloque l'action de Dieu en toi. Amen. Seigneur agit, mais le Seigneur il est en train d'agir. Mais c'est toi qui bloque. Pourquoi Eh ben, nous l'avons parlé. Oui mais, peut-être est-ce que est c'était Dieu mais qu'est-ce que la voisine pensera Qu'est-ce que tel frère va penser Qu'est-ce que telle sœur va penser que... J'ai pensé, ce soir, je dis « Seigneur, si tu le veux, j'étais en train de préparer le feu parce que j'avais dit à hein, mes soeurs, frère, que je réponde là à vos questions. J'avais déjà mis quelques questions ici à répondre, à cela. Si Dieu le veut, je répondrai à telle question. Mais parmi hein, ces questions-là, il y a une, je crois que c'est une soeur du frère qui pose la question et dit. Euh, Est-ce que euh, si on a une expérience avec Dieu, si on a une expérience avec Dieu, si d'abord on doit le dire au pasteur, c'est la question Vous poser effectivement. Bon. Mais effectivement, mon frère et ma soeur, pourquoi Parce que le pasteur est le responsable, et dans le domaine spirituel, c'est la responsabilité. Amen. Amen. Amen. Donc il est celui qui peut te dire que ça c'est de Dieu et ça c'est pas de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas la sœur, ce n'est pas le frère, non. ce n'est pas l'oncle ou le cousin, non. mais en fait c'est celui sur qui Dieu est à placer comme responsable. Amen. Enfin, sur la transité, est oui. effectivement spirituelle oui. pour arriver à pouvoir te connaître parce qu'il lui a donné effectivement aussi quelque chose pour savoir ce qu'il faut pour t'aider à avancer dans les choses de Dieu. C'est pour ça que quand quelque chose se passe à vous poser la question, Amen. Ne dites pas, oui, mais que qu'est-ce que le frère, le, frère, le frère qui est assis à côté de toi ou la sœur n'a pas aussi l'expérience du Saint-Esprit Il ne peut pas savoir. Lui, il a lu. Non. Il a écouté les prédications, effectivement. Oh, ça, les, les démons, il faut faire, lui aussi, parce que, bon, avec tout ce qu'on a eu à pouvoir entendre à gauche à droite, ben, on s'est fait des idées. Donc, puisqu'il veut se faire passer pour se il a seulement des notions, mais il n'a pas eu la pratique. Amen. Donc, ce qui est important, c'est la pratique. Amen. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement, Amen. mais mettez en pratique. Amen. Donc il faut l'expérience de la chose pour savoir si c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Donc en fait, Dieu, quand tu pries, Seigneur, agis, agis, et il veut vraiment agir en toi. Seigneur, je veux aussi parce que quand Dieu a placé des dons en vous, ces dons doivent servir pour l'utilité commune. C'est pour, effectivement, l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, quand vous en avez, effectivement, eh bien, ces, ces dons doivent travailler en harmonie, Amen. en symbiose, effectivement, parce que c'est le même esprit, effectivement, qui distribue des dons. Amen. Et quand cet esprit, maintenant, s'est mis en action, effectivement, le don qui sont aussi en connexion, effectivement, avec cet esprit, doivent aussi arriver à pouvoir agir, mais en harmonie Amen. avec, effectivement, les autres, effectivement, dans... c'est pour ça, par exemple, quand quelqu'un a un parler en langue, le don de parler en langue, s'il n'a pas l'interprétation, donc Dieu suscitera quelqu'un. Amen. Amen. Amen. Oui, oui, je sais. Oui. Mais c'est votre position que je veux que vous soyez bien. Donc Dieu suscitera quelqu'un qui a aussi le don d'interprétation. Mmh. Amen. Amen. alors, le parler en langue va se faire et pour tout ça j'ai dit que lorsque nous sommes dans l'assemblée et que quelqu'un prie et parle en langue ne l'arrêtez pas mmh. parce que vous avez la théorie quand il n'y a pas, pas, pas d'interprète, il faut arrêter non, faut mmh. Amen. Que les saints, Amen. Amen. il faut comprendre il faut d'abord laisser d'abord la chose se manifester mmh. et puis maintenant après l'instruction vient après Amen quelqu'un n'a même que que ça que ça ça pas savoir, il ne sait pas d'abord ce qui se passe avec lui. Tu oh, veux l'interdire. Qu'est-ce qu'il va savoir faire Donc, laissez d'abord. Est-ce que vous comprenez Non. Ah, ouais. alors, écoutez d'abord. Alors ce qui est que quand maintenant le Saint-Esprit descend sur la personne qui a le don de parler en langue et qui est conduit à parler en langue, une fois qu'elle a terminé par la langue, automatiquement l'autre célèbre. C'est lui qui a les dons d'interprète, il ne va pas dire bon. Maintenant, je me prépare pour dire qu'est-ce qu'il a dit. Non, monsieur. Amen. Non. C'est le Saint-Esprit à nous. Donc, elle, là-bas, elle pas dans l'âme Lui, il est assis, il pense peut-être à la Bible qu'il lit. Tout d'un coup, il se sent saisi. Et il qui Moi, qui donne l'interprète, mettez-moi dans l'âme que l'autre a parlé. Amen. Lui, ce n'est pas vraiment, dit, je vais interpréter. Non. C'est le Saint-Esprit les dons en lui, qui les prend, qui les saisit, parce qu'il qu agit en harmonie. Est-ce que vous saisissez Amen. Donc c'est que c'est ce que Dieu fait effectivement. Et nous devons simplement laisser la liberté au Seigneur de pouvoir agir dans chacun de nous pour que les dons, à le placer effectivement, pour que chacun puisse arriver à pouvoir se moquer. C'est faux. Je remercie les Seigneurs parce que parmi nous, nous, nous avons beaucoup de dons. Oui. Nous avons vraiment des dons. Nous remercions Dieu parce que le Saint-Esprit agit. Il effectivement que nous vivons comme un Pentecôte. Mais le Seigneur nous encore la grâce de pouvoir continuer Amen. à persévérer. C'est pour que ça devienne encore un peu plus puissant. Amen. Et Alors, là maintenant, il dit mon fils, regarde-nous, regarde effectivement, verset 4. Et il le regarder attentivement, attendant de recevoir d'eux quelque chose. Évidemment, parce que quand ils, ils lui ont parlé, effectivement, et, et lui, se tourner vers eux, voyant, pensant effectivement qu'ils vont mettre sa main à la poche pour faire sortir, effectivement, l'argent, parce que cet homme n'avait pas idée de ce qui allait se passer pour lui. C'est cela qu'on voit, l'amour de Dieu. Amen. La miséricorde de Dieu Amen. et la grâce de Dieu Amen. à l'endroit de tout la Et c'est personne. Si Dieu peut faire cela à quelqu'un, parce que l'Écriture ne dit pas que c'était un croyant. Hallelujah. On nous parle simplement, que c'était un boiteux. Mm -hmm. Qu'on a mené là pour demander de le monde. Mm -hmm. Si c'était un croyant, il dit, mettez-moi le temple, je veux prier. Mm -hmm. Mais il était assis là pour pouvoir simplement. Qui est ce qui ont dit, ce qui, en, ce qui en sont des gens qui prient, donc j'aurai pitié de moi. Donc il était là, assis là, effectivement, Satan en simplement l'argent. Regardez l'amour de Dieu pour une personne. D'autres on pas dit qu'il était incroyable, mais quelqu'un qui était là, on peut prier, Parce qu'il ne priait pas, là. il était assis simplement là, attendant le monde. Donc son problème à lui, c'était l'argent. Mais voilà comment Dieu Alleluia. a l'amour et le souci pour cet homme-là. Oh. Mais mon frère et ma soeur, si Dieu peut faire cela pour un homme n'est n'est pas un voyant, oh. à combien plus forte Amen. raison Amen. il le fera pour toi Amen. Amen. Toi qui viens à sa maison, Amen. toi qui les loues, toi Amen. qui les chantes, frère et soeur, qu'est-ce que Dieu peut te refuser Amen. <cliffe> c'est vrai frère, c'est nous-mêmes nous nous privons en fait, de la bénédiction de Dieu qui nous privons de ce que nous demandons à Dieu en fait. et voilà que Dieu fit de effectivement il a regardé, il dit voilà je m'attends c'est que maintenant il me donne l'argent parce que tous ceux qui montaient là qui le voyaient qui étaient touchés effectivement il essayaient quelque chose quand il... Les a regardés, effectivement. Il dit Mais qu'est-ce qu'ils vont me donner Parce que bon, et comment ils ont réagi tous les deux On sent qu'ils ont été touchés par mon état, en fait. Mais c'était pas Pierre et Jean qui étaient touchés par son état, c'était Dieu. Amen. Amen. Oui, monsieur. Amen. Quand on a de la compassion à votre endroit, de l'amour à votre endroit, c'est pas l'homme. Non. Non. Parce Amen. que le cœur de l'homme est méchant. C'est lui qui aime vraiment, c'est Dieu. C'est lui qui aime les autres pour eux, c'est moi Dieu, effectivement. Et c'est vrai, frère. Amen. Donc, c'est Dieu qui agit au travers des noms. Quand on prie, Seigneur, il a un cœur, Dieu se lève, touche son cœur. C'est Dieu qui touche Amen. la personne. C'est pour ça que j'ai toujours eu à foi dire, rendez toujours gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'il est l'auteur de tout Amen. dans notre vie. C'est vrai. Et lui, mais... Alors, alors Pierre lui dit moi ici je n'ai ni l'argent ni l'or je n'ai pas d'argent je n'ai pas, pas de d'or je m'en dis mais toi tu m'as interpellé pour me demander quelque chose ce qui est extraordinaire c'est que toi tu ne savais pas qui j'étais. Voyez, oui. oui, frère et c'est vraiment, c'est là, c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez les choses. C'est là la grâce que Dieu donne, et comme nous l'avons entendu. Il est quasiment que nous comprenions les choses de la bonne manière de que Dieu aide. Regardez, cet homme ici ne savait pas qui étaient ces deux personnes Mais ces deux personnes étaient des personnes tout à fait particulières Amen. aux yeux de Dieu. Amen. Et, les uns les autres pouvaient les regarder avec un œil tout à fait différent, mais quand Dieu le regardait, ils étaient précieux parce que ils étaient dans la main du Seigneur. Pierre et Jean étaient tenus par le Seigneur. Cet homme-là le savait pas, mais Lorsqu'il les a accostés, il les a parlé, effectivement, quelque chose s'est passé, comme l'avons dit, effectivement. C'était vraiment la grâce que Dieu a accordait à cet homme-là, qui ne s'en absolument rien. Et quand Pierre se tourne vers lui, il dit, mais je n'ai mis l'argent, mis l'argent, parce que tu m'as interpellé parce que tu voulais avoir de l'argent. Je pourrais vois passer que tu n'aurais pas pu faire attention Quelque chose t'a poussé à pouvoir me parler. Et ce qui t'a poussé à me parler, toi, tu t'es dit, mais c'est pour l'argent. Mais en fait, tu n'as pas saisi que ce qui t'a poussé là, ce n'était même pas ta pensée à toi, mais c'est quelqu'un d'autre qui te voulait plus que le bien que toi tu imagines aujourd'hui. C'est pourquoi cet homme, en anglais on dit, il a fait les bonnes. Il était tellement... Non, je parle de Pierre. Parle de il était tellement aussi certain quand il parlait, quand il regardait l'homme, il dit, je n'ai ni argent ni l'or. Et puis, il dit, mais je n'ai pas tout ça, effectivement. Bon. Et puis l'homme s'est dit, mais... A il dit, mais si tu n'as pas tout ça, alors tu ne m'intéresses pas. Oh, Alléluia. Mm. Aïe, aïe, aïe, aïe. J'aime cet homme, ce frère qui s'est nu devant le Il aimait tellement Dieu, il a dit Seigneur, moi, je veux me marier. Vous Amen. vous souvenez Il dit Voilà, je ne veux pas faire mon choix. Je ne veux pas, je veux te laisser, toi, faire le choix. Mais seulement, je te demande ainsi. Quand je vais rentrer dans l'assemblée, la que je resterai avec pardon. 15 minutes. J'aime ça. Rêve-moi 15 minutes sans qu'il y ait personne. C'est là, c'est Vous vous souvenez Amen. Et voilà que et la sœur rentre, bras dessus, bras dessus avec quelqu'un. Puis donc, je sois assis avec la personne. Quelques minutes après, la personne est sortie. Okay. Puis le, le frère regarde sa montre. Quand l'homme est sorti, <rire> il dit ça fait 5 minutes. 10 minutes, 15 minutes, il s'élève lève. Il va vers la sœur. C'est vrai que maintenant, par là, on peut pas faire. Et quand tu vois une femme qui rentre avec quelqu'un, c'est fini, non De toute façon, c'est n'est pas pour moi. Il s'est levé, il est allé s'asseoir, il dit, sœur, voilà, je vais te parler. vous savez, moi, j'ai je veux dire que voilà ce que j'ai prié Dieu dis moi, la femme, je te réserve aller pendant 15 minutes, ce sera la mienne. Moi, j'ai vu qu'avec toi, on est resté 15 minutes dans la salle, il n'y a personne d'autre, et pour le moment, tu es la mienne. Ce que vous n'avez peut-être pas fait attention, c'est que le frère n'a ni regardé ni à la beauté, ni à ceci, à cela. Pour lui, il a regardé, c'est important ça. Pour lui, il a regardé à ce que Dieu lui a fait, et c'est qu'il a prié Dieu. Amen. Maintenant, il vient s'asseoir là, et il bien. Je dit, mais moi, pour moi, peu importe. Il dit, mais, il dit, mais tu n'as l'as pas vu, l'homme. Il dit moi, c'est pas mon problème. Moi, c'est pas mon problème. Mon problème c'est que, on est resté pendant 15 minutes avec toi. Pour moi, j'ai prié Dieu 15 minutes. J'ai vu que là, 15. Minutes. Et maintenant, pour moi, tu es celle que Dieu m'a donné. Alors la salle dit, mais oui, mais je suis aveugle. Mais je suis aveugle. Mon problème est que je suis aveugle. Alors vous voyez ce qu'elle allait se passer à ce moment-là. C'est que les jeunes m'ont dit, mais pardonne-moi sœur, mais je crois qu'il y a un petit souci. Et, et je n'avais pas bien regardé. Tu vois, je n'ai pas bien compris, mais je crois que.. Il faut comprendre que je n'ai je pas bien saisi. Je crois que. Monsieur va revenir encore. Oui, il reviendra pour me faire se dire que. Okay. Donc, s'il revient, comme il va revenir, je suis sûr qu'il faut comprendre que je me suis trompé. Mais voilà que euh, le jeune homme, malgré ce qu'il a eu à pouvoir entendre de la soeur, effectivement, qui était là, Rien n'est la freinée. Alors, j'aime beaucoup ça, frère. C'est pour Amen. ça qu'il dit il dit, mais aveugle ou pauvre, Là, n'est pas oh. mon problème. Non, ça, je suis sûr. Quelle est d'abord l'assurance la, la, qu'il avait de s'approcher d'elle Et d'entendre, effectivement, c'est quand Dieu est en action Amen. Amen. Amen. et que vous, vous savez que c'est vraiment Dieu. Alors là, rien ne peut vous avez Amen, Amen. Il Amen. Amen. Amen. dit, aveugle ou pas, aveugle, c'est pas mon problème. Amen. Parce que Pierre savait une chose, que cette interpellation de cet homme-là n'était pas de l'homme. C'était Dieu, effectivement, qui voulait faire quelque chose. Vous savez, frères et sœurs, quand on parle du don de discernement, effectivement, de pouvoir voir les choses, et même les secrets du cœur de cœur des Jean, on se réfère plus aux prophètes, n'est-ce pas vrai? Ben? Mm -hmm. C'est vrai ou pas? Vrai. Mm -hmm. Souvent, quand on se réfère en fait, on fait pas là, mais effectivement, on en fait pas effectivement les dons Et donc, euh, alors, on a tendance à pouvoir simplement c'est dire que bon, c'est un rapport toujours avec les prophètes. N'est-ce pas vrai? Ben? Mm -hmm. Pierre était un prophète qui était un important. Vous vous souvenez d'Anania Saphira oui. L'homme était là aussi. Oui. Et Anania et Saphira sont arrangés, oui. et puis il vient. Oui. Vous vous souvenez oui. Et oui. Hé il dit, mais voilà ce qu'il dit, mais il dit, mais... le avec lui. Chapitre 5. Verset 5. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Et éteint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre, l'apôtre n'est-ce pas? Amen. Lui dit: Il n'était pas là. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne restait il pas Et après, il a été vendu, déjà non les prix n'étaient-ils pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En alias, entendant ces paroles, tomba et expira, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'encévenirent. Environ trois ans plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa donc la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte et ils l'emporteront. » Au même instant qu'elle tomba au pied de la porte d'Espira, Jean Jean étant entré, la trouvait morte, il emportait l'ancéphalière auprès de son mari. Amen. Pierre n'était pas. Et Pierre n'était pas. Prophète, C'est la vérité, donc. c'est la, la volonté de Dieu. Donc, là où il était, et ils étaient là-bas, ils complotaient dans leur maison, patati patata patata et eux, ils ne savaient pas qu'effectivement, que Dieu pouvait aussi rêver Amen, Les secrets de cœur l'homme était assis, et là, et puis le mari vient avec la l'argent, oh, je dépose c'est à ce moment-là qu'il réalise que cet homme-là n'est pas un homme comme tous les autres Amen. il a les yeux comme les yeux des hommes Amen. mais ces yeux là ce ne sont pas les Amen. yeux des hommes Amen. il peut voir au delà Amen. et c'est ce qui s'est passé avec cet homme Pierre qui a pu voir effectivement et quand il a regardé effectivement il a vu ce qu'il faisait et lorsqu'il s'est tourné vers l'homme c'est comme cela que l'homme Pierre avait l'assurance de lui parler monsieur. quand il s'est tourné vers l'homme effectivement il a réalisé effectivement que c'était Dieu. Parce qu'il avait un don, monsieur. Quand vous vous approchez d'un homme de Dieu, frère et ce et que vous dites, non, Dieu m'a dit d'une manière dit, il vous écoute, frère et soeur. Quand le don descend, il peut savoir si ça vient de Dieu ou ça vient de votre pensée. Amen. Amen. Oui, monsieur, oui, madame. Mais la difficulté pour vous, c'est d'accepter ce qu'il vous dira. Parce que vous attendez toujours qu'on vous dise des choses selon votre pensée à vous. Mais quand on vous dit quelque chose qui est contraire à votre pensée, vous avez difficile de l'accepter. Amen. Monsieur 100% Amen. Comme cela qui dit, je n'ai ni argent ni or. Parce qu'il pouvait aussi se dire, bon, écoutez-moi, bon, si je n'ai pas l'argent, je m'en vais. Mais non, il s'est parlé. Il n'est pas parti. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai rien aujourd'hui. Demain je passerai, si je donnerai quelque chose. Non, monsieur, il dit, je n'ai ni argent ni or. Et puis il dit, mais ce que je. Mais ce que je possède. Parce que c'est pour ça que tu m'as touché. C'est que tu m'as appelé. C'est que tu m'as demandé. Parce que nous avons quelque chose. Amen. Cette chose est plus que l'or. C'est plus que l'argent. Alléluia. Amen. oui monsieur. Amen. Pourquoi tu demandes l'argent C'est parce que tu es important. Oh. Oh. Oh. Alléluia. Si tu étais quelqu'un qui avait ses pieds dans ma main, il ne peut pas être là assis pour demander l'argent. Tu marcherais, tu travaillerais. Donc ce qui est qu important pour toi, c'est être en bonne santé. Alléluia. Avoir des pieds à toi. Alléluia. Mais qui peut le faire Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'on commence à la parole. Alléluia. La parole était avec Dieu. Alléluia. Et toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole, nous l'avons. Alléluia. Alléluia. Ce que nous avons, nous dites, ce que j'ai, ce que moi j'ai, oh, alléluia. alléluia. pas, pas l'argent, mais ce que je possède, c'est plus que l'argent, ce que je possède, alléluia. je vais aussi te le donner.